Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que c'est le faceillement, de ce que c'est la voile qui faceille. La voile faceille lorsque le bateau est orienté face au vent. Vous voyez sur la vidéo que la voile du bateau est orientée dans le même sens que les drapeaux qu'on voit de loin. La voile sur cette vidéo faceille plus parce qu'il y a plus de vent. Ici le vent est encore plus fort, et du coup la voile façaille plus. Pour faire avancer le bateau, j'essaie de sortir de l'axe du vent, et du coup de gonfler la voile d'un côté ou de l'autre. Ici je gonfle la voile du côté droit. Ici je gonfle la voile du côté gauche. En cette situation je suis exactement face au vent et j'essaie de tourner le bateau légèrement à droite pour gonfler ma voile à droite une fois sorti de l'axe du vent j'essaie de gonfler un petit peu plus la voile pour avancer Finalement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou plus d'informations, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube. Excellente journée.